Bonjour à toi cher spectateur qui ne comprend décidément rien à comment un multivers fonctionne mais qui aime quand même voir des personnages se balader et rencontrer différentes personnalités ou différents univers. Et parlons donc de l'autre film de l'année 2022 qui parle du multivers, celui qui a été clairement adoubé par tout le monde et qui débarque enfin dans nos salles après euh, pas loin de 5-6 mois de galère entre les distrib et la France. Everything, Everywhere, All at Once, des Daniels, donc de Daniel Kwan et de Daniel Scheinhardt. Euh, L'histoire, Evelyn a du mal à remplir ses impôts, son mari veut divorcer, sa fille est lesbienne et elle n'accepte pas du tout ça, notamment auprès de son père qui a une autorité très forte sur elle, et pour lequel elle ne sait pas comment se débrouiller. Et lorsqu'elle va se rendre pour payer ses impôts, son mari va changer de personnalité et lui annoncer qu'il faut qu'elle lui file un coup de main pour rétablir l'ordre dans les multivers. T'as oublié la pre ta première phrase, mais ça résume bien. Elle a une vie de merde. Oui, voilà, c'est vrai que oui, j'ai pas commencé comme ça, mais j'imagine que vous avez déduit qu'elle avait une vie ouais, de merde bah ouais. au vu de ce que je vous ai annoncé. Et donc, pour en parler avec ouais. moi, bah, j'ai tout de suite pensé à toi parce que je me suis dit, tiens, on a déjà parlé des multivers ensemble. <rire> vrai. Et si on continuait et qu'on parlait de l'autre film des multivers Mon cher Kevin, comment vas-tu Ça va et toi Bah écoute, euh, comme j'ai dit, c'est un film qui a galéré à débarquer en France parce que c'est bon de le dire, mais à 24 n'a pas l'air d'être très tendre envers les distributeurs français et envers la cession des droits d'auteur. Ça a l'air d'être très compliqué en gros pour un distributeur en France de récupérer un film avec l'étiquette a 24, parce que ça coûte très cher, et que pas n'importe quel distrib peut se permettre de sortir le film en salle qui plus est, au vu du prix que propose à 24. Cela étant dit, le film, euh, moi j'en ai entendu parler par le biais d'une bande-annonce, et je t'avoue que quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc Ouais, bah, moi c'est toi qui m'en avais parlé il y a plusieurs mois. Euh, moi j'avais pas du tout entendu parler de ce film là. Bah, je t'en avais et... parlé à l'époque d'ailleurs de, de Doctor Strange parce que ouais. je t'avais dit que c'était l'autre film qui parlait de multivers exact. qui était sorti. Euh, bah, il est sorti quasiment en même temps, je crois, aux États-Unis euh, que Doctor Strange et The Multiverse of Madness. Euh, alors ça je peux pas te dire. J'en suis euh, quasiment euh... sûr. Mais vraiment il était en opposition avec ce film là. Genre regardez d'un côté il y a la version blockbuster et de l'autre côté il y a la version quasi film d'auteur. Ouais bah après c'est un peu la réputation qu'a euh, les films euh, à 24, hein, c'est des films euh, très, euh, enfin c'est, je dirais pas élitiste mais ça va pas plaire à tout le monde en majorité, c'est assez, euh, c'est pas des films qui sont très abordables tout public. Ah bah c'est clair que là j'ai vu la, la bande-annonce d'un de leurs derniers films, c'est l'histoire d'un escargot qui, euh, qui va devenir une star d'internet. Mais tu n'avais pas eu aussi le film avec Noumi Rapace, là euh... Oui, il l'aime aussi. Ouais, je n'ai pas vu celui-ci. Oui, oui, bah C'est celui euh, voilà, un peu... Euh... Barré, C'est chelou. Étrange, ouais, ça. <rire> mais ils sont toujours intéressants dans le fond. C'est ah, bah c est c est qui est bien aussi. Donc, euh... Mais bon, je pense qu'il faut avoir un peu... Euh... Enfin, il faut avoir l'esprit large. Et des fois, je peux comprendre que ça ne plaise pas hein. Ah bah, soi, tu regardes le film, moi, fait. personnellement, ça m'a même surpris de voir un tel enthousiasme autour de Everything Everywhere All at Once lorsque le film est sorti, euh, notamment aux États-Unis, parce que dans ma tête, c'était. C'est bizarre quand même, un film à 24 qui arrive à aussi bien euh, plaire à tout le monde. Parce que réellement, oui. le film, j'ai pas vu un seul avis où, genre, un mec a dit c'est une grosse daube, c'est mauvais, c'est pourri, euh, allez pas voir ça. Vraiment, tout le monde était très enthousiaste autour du film, ce qui a, je pense, poussé Original Factory, le distributeur français du film, à se dire plutôt que de uniquement le sortir en VOD, on va essayer de le sortir au cinéma. Parce mmh. que, visiblement, ils ont beaucoup hésité. Ils se sont dit, soit on le sort directement en DVD et en vidéo, et là, on croise les doigts pour faire du BNF, soit on tente potentiellement la sortie en salle. Mais c'est bizarre, j'ai l'impression que c'est assez aléatoire, en fait, euh, avec eux, parce que euh, des films à 24, t'en a eu beaucoup au cinéma, et qui ont plutôt bien marché, mais qui sont aussi connus, des gens, et il euh, y en a d'autres, ils vont pas oser les sortir, Peut-être parce que c'est encore plus bizarre. Ouais, c'est ça. Donc, euh, mais je sais que c'était pas, moi je l'ai pas encore vu malheureusement, mais euh, euh, The Green Knight. Ouais, qui n'est pas, qui sorti, est au pas sorti en France. Euh... Mais parce qu'en fait, les droits d'auteur étaient trop chers. Ouais. Aucun distrib ne voulait le prendre et le seul qui a voulu c'est Amazon Prime et par contre c'était directement... Euh... Bah ouais, en streaming. Donc, ouais, ouais. c'est ça. Mmh. Mais donc voilà, contexte placé je pense donc Everything Everywhere At Once qui débarque enfin dans les salles françaises avec tout de même une jolie euh, exploitation et un vrai engouement de la part des spectateurs et donc je me tourne vers toi mon cher Kevin et je te demande ce que tu en as pensé de ce tout partout tout le temps <rire> bah, Je l'ai trouvé assez extraordinaire comme film euh, je trouve qu'on qu'on a beaucoup de choses dans ce film là et euh... Et en fait je m'attendais pas à, à, à voir ça. ça, déjà parce que j'avais vu la bande-annonce mais il y a plusieurs mois quand tu me l'avais montré, j'avais un peu oublié de quoi ça parlait. Euh, mais je pensais pas que le film euh, allait être aussi euh, euh, simple dans les sujets qu'il aborde, euh, mais en même temps assez universel et, euh, et en même temps complètement barré à côté. Euh, et ça marche tellement bien. Mais euh, du coup, il m'a beaucoup touché, le film, parce que euh, je pense que dans beaucoup de choses, tu peux te reconnaître. Il y a beaucoup de phrases, il y a beaucoup de dialogues, il y a même des personnages où tu peux t'identifier assez facilement. Et en même temps, il part dans tous les sens, mais il est, il est fait d'une manière tellement intelligente dans sa construction aussi. Parce qu'on a euh, partie 1, partie everything, partie 2, everywhere. Partie 3, all at once, mm. et, euh, et même il est construit comme ça, je ne savais pas, et ça m'a beaucoup, euh, ouais, beaucoup plu, j'ai passé un très bon moment devant, donc euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses à te dire, mais euh, ouais, clairement, euh, ça m'a beaucoup plu, ouais. je pense sais pas ce que toi t'en as pensé, mais... ah euh... moi j'ai pris une claque, ouais. je t'avoue que je m'attendais à prendre une claque, je savais pertinemment que ça allait me faire quelque chose ce film, mais je ne pensais pas que ça serait à ce niveau là, ouais... Parce que réellement, le film a réussi à me transporter dans une direction où en tant que spectateur, j'étais constamment surpris. Mmh. Et j'avais jamais l'impression que le film allait dans une direction balisée. Ouais. C'est ce bon de le dire. dire, par contre, le film est long. Il dure 2h20 et il je prend son temps. Je me suis fait la réflexion, je pense qu'il est un chouïa trop long. Mmh. Mais euh, c'est vrai que euh, quand j'ai vu 2h20, il euh, bon, y a des moments où je ne m'ennuyais pas. Hein. Mais il y a des moments où je me dis, euh, il aurait peut-être fallu euh, qu'il dure hein, 20 minutes de moins, ça aurait été peut-être pas mal. Donc euh, c'est vrai que la, la durée est un petit peu c'est un petit bémol, mais voilà, c'est un petit détail. Oui voilà, c'est un vrai. détail, mais bon, ça joue forcément sur, la, sur, sur le rapport qu'on a au film, parce qu'il y, oui. y a un moment où moi je me suis clairement dit, c'est un film qui prend peut-être un petit peu trop son temps, même s'il a tellement de choses à nous raconter que ça semblait évident qu'il prenne autant de temps. Mmh. mais c'est vrai qu'il y a des moments où on peut se dire ah, peut-être que réduire un petit peu ça ouais, c'est pas mal effectivement mais, mais pour autant le voyage que les Daniels nous offrent est tellement savoureux et tellement plaisant à suivre mmh. que du coup on, on va pas cracher dans la soupe quoi on bah, va pas dire en sortant ouais, euh, ouais on va tâtiller sur des petits points non mmh. parce que c'est c'est un voyage qui comme tu le dis par la simplicité de son récit et de son développement arrive à toucher tout le monde ouais par sa radicalité et son côté très conceptuel, va plaire aux aficionados justement de, de bonnes idées, ou d'idées ouais, originales en tout cas. Absolument. Ouais. Les cinéphiles, vous allez pleurer devant, parce que le film littéralement est un hommage immense à je ne sais combien de cinéastes, à je sais combien de styles de long métrage, allant du petit film de SF jusqu'au drame romantique et romanesque hongkongais, en passant par le film de KPDP absolument. ou les arts martiaux. Ouais, ouais. C'est un film qui part dans tous les sens, mais c'est un film qui littéralement est à l'image de son titre. Everything, everywhere, all at once. Tout, partout, en même temps. Et, ouais, et puis c'est difficile de le, de le détester le film ou de ne pas l'aimer parce que... Euh... Enfin, c'est vraiment un film que tu n'as pas l'habitude de voir. C'est vraiment, un... vraiment un film de cinéma. C'est-à-dire que tu te dis mais il faut, faut avoir vraiment beaucoup d'idées pour mettre bah, justement autant d'idées dans un seul film. On passe par plein de trucs comme tu viens de le dire, on passe par, on passe par plein de genres, on passe par, par plein d'émotions, si c'est un peu un cocktail mais intelligent. Mmh. Et du coup euh, c'est pas tous les jours que tu vois des films comme ça, donc euh, forcément que ça marque. Ouais, pas complètement. Donc, euh, ouais. Moi j'avais l'impression de voir un barman faire n'importe quoi devant moi, vraiment <rire> en est tous les alcools, me mettre de la tequila avec de la vodka, avec du vin rouge, avec... Euh... J'étais en train de me dire mais ça va être dégueulasse ton truc et tu le bois et tu te dis non, c'est bon. C'est bon en fait. <rire> mais ça fait plaisir de voir des trucs comme ça. Ouais. Mais c'est une radicalité et un tel parti pris, moi, qui me qui me scotche. Ouais, mais justement, en fait, je, je, je pense que c'est le genre de truc qu'on devrait avoir plus. Voilà, le cinéma c'est fait aussi pour ça, expérimenter beaucoup plus de trucs qu'on ne connaît pas et mélanger des genres qui peuvent paraître complètement absurdes au départ et qui au final vont te donner un truc euh, bah, un peu inoubliable parce que euh, tu pas l'habitude de voir ça, justement. Exactement. Donc, euh, ouais, moi, je, je trouve que, justement, ça devrait être beaucoup plus osé comme ça, dans, dans l'industrie. Parce que malheureusement, des fois, tu vas passer des bons moments devant des films, tu vas te dire oui, c'était bien, oui, c'était pas mal, mais tu as déjà vu ce genre de choses. Là, c'est pas le cas. En fait. Ah bah non, ça, c'est clair. Je te propose qu'on passe à l'écriture, mm -hmm. donc écrite par les Daniels seuls, donc Quan et Shine Art euh, on se permettra une petite partie spoiler parce que moi j'ai vraiment envie de montrer au travers de la fin à quel point ce que tu évoquais au début c'est à dire la simplicité et l'universalité du récit fonctionnent donc ça on se réservera ça pour un petit peu après ouais. mais comme tu disais il y a ce découpage déjà en trois grands chapitres ou en trois grandes parties qui consistent ouais. à dire everything, everywhere, all at once et de jouer justement sur un petit peu de tout au début un petit peu de partout au milieu et tout en même temps à la fin et je trouve que l'intelligence de tout placer comme ça, c'est presque une manière de déconstruire un scénario et de le reconstruire après. Mmh. Parce qu'on te balance tout dans un premier temps, ouais. mais alors tout de manière bordélique. Les enjeux, les personnages, euh, le concept, euh, ce qu'il y a comme euh, finalité à tout ça. Mmh. Ensuite, on te dit, on va resserrer un petit peu le cadre on va t'encercler, on va te dire que ça se passe dans cette dimension-là, et on va te montrer tout doucement un petit peu le cheminement qu'il y a eu pour qu'on en arrive là. Ouais. Et ensuite, on te balance tout dans la gueule et on te dit, vas-y, on va tout résoudre là, tu ouais. ne sais pas comment, mais tu vas voir. Mais en vrai, c'est euh, très bien écrit parce que, même si, comme tu le dis, en première partie, c'est euh, balancé euh, comme ça, sont... enfin, c'est assez bien expliqué quand même. Tu vois, à travers le personnage du mari, oui, tout à fait. tu vas toujours dire euh, ça c'est ça, ça il se passe ça, si tu fais ça il va se passer ça, et en fait euh, c'est assez compréhensible. Il faut pas décrocher quand même. Ah faut vraiment pas décrocher parce qu'à partir du moment si tu commences à voir le personnage commencer à se tirer le nez et à se mettre un doigt dans l'oreille et hop elle active son truc et hop elle arrive à passer un multivers tu fais Ah pardon Les ce Comment ils ça Les sursauts Oui c'est ça. Ouais Ouais. tu fais un n'importe quoi pour pouvoir... Pour pouvoir changer de multivers. Mais justement en fait c'est ça qui est vachement barré c'est que tu vois plein de personnages même en arrière-plan faire des trucs complètement débiles euh, mais, euh, mais ça passe quoi enfin, c'est bah, dans l'univers c'est justifié absolument <rire> c'est ce qu'on ce qu a tendance parfois à pointer, à pointer du doigt en disant c'est pas cohérent dans l'univers à partir du moment où on te place un truc et on te dit ça fait partie de l'univers ce qui consiste en une diégèse et bien bah, à partir du moment où on te dit dans cet univers là c'est cohérent qu'il y a un mec qui à un moment se met un doigt dans le cul euh, et ensuite se met à, à souffler en faisant une trompette et puis se tire l'oreille et puis là d'un seul coup hop il change de multivers t'as envie de dire oui tu, tu m'as dit au début que c'était comme ça, donc oui, oui, je veux bah, bien. Ouais, hein. mais après c'est un peu la, la définition de la normalité, qu'est-ce qu qui peut être normal nous, On trouve ça normal, les choses qu'on fait dans notre vie à nous, qui peut paraître, imaginons, dans une hypothèse, complètement barrée, dans, dans une autre dimension, je sais bon, rien. Lorsque les extraterrestres enfin, vont, dé, vont débarquer, non, ils enfin, vont trouver voilà, ça peut-être euh, bizarre qu'on mange avec nos mains et qu'on ne soit pas en train de bouffer avec nos pieds. Hein. C et, c et avec les doigts, les doigts à saucisses. <rire> là, euh... Ah non, mais ça... Et puis voilà tu le pointes du doigt, mais il y a aussi cette créativité. Sur les jeunes j'aime bien. Il y, a ce, il y a cette créativité de chaque instant. Absolument. C'est ouais. ça qui est génial, c'est-à-dire que peu importe l'univers dans lequel tu balades, peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui est évoqué, peu importe ce qui est montré, tu as l'impression que chaque personnage a été magnifiquement réfléchi par les deux scénaristes et se sont dit, ça dans cet univers, ça va avoir sa petite histoire. Mm -hmm. Et du ouais. coup, tu te retrouves à avoir plein de choses à te dire. Ça va jamais être lié les uns entre les autres. Et pour autant, plus on avance, plus tu te dis, bah, c'est cohérent qui est ça. Absolument. Et c'est cohérent qui est ça. Et c'est cohérent qui est ça. Merci et ainsi de suite. C'était assez extraordinaire aussi parce que, justement, tous les univers que tu vois, tu te rends compte à quel point pour les personnages euh, et leur développement, il y a toujours un, euh, des retrouvailles ou un rapprochement. Euh, Je sais pas si j'ai le droit de parler d'une scène en particulier. Si, vas-y. Mais euh, par exemple, euh, l'univers où on a le, le film très... Euh, très euh, romantique euh... Ouais, ouais, les stars cinéma, où lui, elle, elle est star du cinéma et où elle n'a jamais rencontré son mari voilà, ouais. et bien tu as toujours un lien par rapport à la vie que l'on connaît des personnages dans lesquels ils sont un peu en misère etc il y a toujours, il y a, il y a toujours une connexion même quand ils sont à l'opposé mmh. et, euh, et c'est ça aussi la force parce que tu rejoins euh, le, le, le côté euh, complètement euh, euh, ça va n'importe où avec plein de genres différents et la simplicité de deux personnages qui ont une vie euh, ensemble et, euh, et à la fin ça enfin, je sais pas trop, trop comment l'expliquer mais euh, ils, ils sont forcément liés mmh. ils sont forcément connectés il n'y a, a rien qui va dans leur vie de couple mais en même temps tu, tu sais que peu importe où ils sont ils sont quand même faits pour être ensemble et se retrouver à la fin mmh. et, euh, et ça c'est simple comme, comme, comme truc en fait euh, c'est juste une histoire de famille ouais. et ça touche euh, au final moi, ça m'a beaucoup touché. Ah, bah oui. Et en même temps, tu, tu, à travers le film, tu vis une grande aventure euh, complètement rocambolesque. Et euh, je trouve que ouais, c'était extraordinaire. Mais moi, tu vois, par exemple, j'ai pas l'habitude de voir euh, le, du cinéma chinois ou hongkongais ou ce que tu veux. Mais pourtant, cette scène-là où on, ils sont tous les deux dehors, sous la pluie, lui il est avec sa petite cigarette et tout, j'avais l'impression d'avoir déjà vu plein de films comme ça, alors pas du tout. Mais euh, le, le, le genre est très facilement reconnaissable, je sais pas euh, trop comment l'expliquer, mais... Euh... Si, si, si, non mais tu l'expliques très bien. Et par découlement, j'en profite, on va passer en partie spoiler, donc comme d'habitude le petit timecode. Euh, ce qui m'intéresse aussi c'est d'analyser, parce que tu as évoqué qu'on est sur une histoire de famille, oui. et c'est vrai que du coup plus on avance dans le film, plus la réelle question qu'on pourrait se poser, c'est de se demander quel est le véritable enjeu de cette œuvre. Ah, parce oui. qu'au bout d'un moment dans l'écriture on se dit « ok, il y a le concept des univers, etc. » Et rapidement, il y a un antagoniste qui commence à pointer le bout de son nez. On a gardé ça un peu mystérieux pour ceux qui n'ont pas vu le film, parce que pour moi, c'est essentiel qu'on y aille en se disant c'est un film conceptuel avec juste des multivers. Parce que tout le travail autour de l'antagoniste, donc de la fille <rire> d'Evelyne, ouais. est très intéressant. Bien sûr. Parce que ça va rebalancer encore plein de thématiques. Et moi, je trouve ça génial, parce que du coup, on passe d'un film à concept avec des multivers, qui va du coup nous parler en fait juste d'un père et d'une mère qui ont besoin de se rattacher à leur fille. Ouais, et ça. aussi d'une mère qui a besoin de comprendre que sa fille, elle a fait des choix et que c'est important qu'elle les assume. Et aussi d'un homme et d'une femme qui se sont perdus de vue mmh. et qui ont juste besoin de retrouver quelque chose pour se rattacher l'un à l'autre. Absolument. Mais du, du coup, ouais, le, le fait que le, le, le, le méchant, entre guillemets, soit la fille, ça donne tout son sens à la simplicité de l'histoire et, euh, et en même temps à tout le concept derrière, que tu dis. Parce qu en fait, bah, assez, euh, évident, hein, que c'est assez évident que le personnage méchant de, de l'univers, là du multivers, ce soit sa fille. Mm. Euh, mais en même temps, quand tu réalises ça, ça prend tout son sens derrière. On, tu comprends que euh, tout, le, tout le voyage qu'on va avoir, c'est pour essayer de rétablir un lien entre la mère et la fille. Et en même temps, euh, tout le cheminement et la finalité, bah, c'est pas aussi... Euh, facilement réglé. Mmh. En fait, et tu te dis bon, euh, là on arrive à la fin, on est à la troisième phase. Euh, elles sont en face à face, elle est en train de lui parler. Et c'est pas, c'est pas, c'est pas mielleux, c'est pas. Tu, tu sens qu'il y a encore derrière quelque chose de très réaliste parce que elle lui dit des vérités et que euh, elle peut pas dire des mensonges juste pour plaire à sa, plaire à sa fille et se rapprocher d'elle. Elle est obligée de lui dire les choses telles qu'elles sont. Et là, et là, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, bah, en fait, euh, même dans, dans ce sens-là, le film, il est différent parce que euh, c'est des choses que tu peux enfin, avoir dans la, dans la vraie vie, tu vois, euh, avoir euh, une, une relation euh, amicale ou amoureuse, peu importe, avec quelqu'un, euh, et tu l'aimes, cette personne, mais des fois, il faut dire les choses. Et là, c'est un peu ça. Du coup, et j'ai trouvé ça bien parce que c'est pas on tombe pas dans la facilité euh, dans, des émotions, et euh, enfin, je sais pas si c'est très clair ce ah que Ah, si, je si, dis. si, pour moi, c'est euh... évident ce que tu racontes, mais tu as complètement raison. C'est enfin, comme tu l'as si bien dit, ce dialogue de fin entre cette mère et cette fille, où la mère n'est pas en train de dire qu'elle a tous les torts du monde et elle n'est pas en train de dire que sa fille a tous les torts du monde mm -hmm. et qu'elles ont plein de trucs à travailler ensemble. Mais j'ai trouvé ça, mais d'une beauté, ça m'a ouais. ça, ça pas pu m'empêcher de, de, de, de tirer une larme quoi. Ah oui, clairement. Parce ça, que tu te, te dis, beaucoup, hein. c est, c est, c est, on s'identifie, ouais. on arrive à comprendre. Parce que ce n'est pas mielleux le à l'hollywoodienne où on va te sortir les grands violons, où la mère va dire « je suis désolé ma fille, je t'ai abandonné, excuse-moi ». Non, non, on te balance des vraies complexités humaines qui font que tu t'attaches. Mmh. Tu t'attaches et tu te dis « oui, je comprends. Je comprends tes motivations, je comprends pourquoi tu es là, je comprends pourquoi à ce moment-là, tu n'es pas capable non plus de dire à ta fille que tu ressens mille et un trucs ». Mais simplement qu'à ce moment-là, t'as juste envie qu'elle comprenne ça. Mm. C'est fort. Ouais, non, franchement, ouais. Euh, moi, moi j'ai trouvé ça, même là dans ce petit truc-là, j'ai trouvé ça vachement bien. C'était brillant, en vrai. En termes de mise en scène, bah, c'est les Daniels. Ils écrivent, ils réalisent, et je crois en plus qu'ils produisent le film, donc clairement, ils assument à fond leur délire. Euh, c'est les frères Russo. Qui produisent ah oui, ils ont aidé à la production du film, j'avais oublié Trop bizarre quand j'ai vu bah, ça au générique C'est surprenant, ouais, ouais Mais bah les oui. Russo sont forts en termes de, produ terme de producteurs hein. Ils produisent pas mal de trucs hein. okay. bah, Ça m'a quand même surpris ouais. bon, euh... bah, On les imagine pas produire un truc comme ça Absolument, ouais. Mais bon, il y a une certaine cohérence Marvel, les multivers Ouais, enfin, on a pas. quand même un degré différent d'intelligence Ah bah là, il y, y, y a plus d'intelligence si ici C'est clair et oui, enfin c'est quand même bizarre Ouais. non mais C'est surprenant des fois. Ouais. Quand tu vois des producteurs, tu, tu, tu te demandes d'où ça vient. Ouais, mais clairement, là on est sur un film qui, en termes de créativité esthétique, va déployer des artifices dans tous les sens. Mmh. C'est un film qui est très inventif au niveau de l'esthétique. Ouais. C'est un film qui passe par plein de formats d'images. C'est un film qui est parfois en fat, parfois en scope, parfois en 4 tiers. Ouais. C'est un film qui varie beaucoup de choses. C'est un film qui varie les rythmes avec une grande justesse. C'est un film qui va passer d'une séquence hyper explosive à une rencontre romantique entre deux personnages dans une ruelle, comme l'évoquait Kevin tout à l'heure. C'est un film qui, qui, qui joue sur tellement de tableaux qu'on a l'impression à la fois d'être perdu et pourtant de reconnaître un petit peu le chemin. Ouais, en fait c'est est, est tellement bien euh, fait que euh, même quand ça part dans tous les sens, tu arrives quand même à suivre et à bien comprendre... La, la psychologie ou le développement des persos. Tout à fait. Et euh, en fait, es pas. Et c'est ça qui aurait pu être compliqué, c'est de, de te dire, bon là je suis perdu, ça me donne pas envie de continuer du tout. Et en fait, ça se passe pas du tout comme ça. Donc, euh, mais oui, en termes de mise en scène, sinon, euh, il est très riche pour euh, nous montrer des univers différents. Moi, il y en a un qui m'a beaucoup euh, plu, c'était l'univers avec les cailloux. Oui! <rire> Non mais en fait je trouve ça extraordinaire, il y a une scène qui ça dure littéralement deux minutes, il n'y a pas de bruit, on a juste des sous-titres pour avoir un dialogue. Euh... <rire> j'ai trouvé ça, euh... enfin, je veux dire, on, on, on, si on fait un comparatif avec Doctor Strange, euh... déjà Doctor Strange euh, pour montrer les multivers. Euh, il le faisait dans un condensé de 30 secondes. Il y avait, il y avait une scène où, euh, où on, on voyait plein d'univers différents. Où c'était en une fraction de seconde, on passait dans un univers où tout était géométrique. Il y en a un autre, c'était des dessins animés. Il y en a un autre, enfin peu importe. Et au bout de 30 secondes, euh, il n'y avait plus rien en termes de créativité. On, était, on, est, enfin, on avait fait juste un petit condensé comme ça. Là, c'est tout le long du film. Et, euh, et ça passe même par plein de détails. C'est à dire que je pense au personnage de la fille où elle a toujours des, des styles vestimentaires ou du maquillage qui vont changer en permanence ouais. toutes les scènes c'est très coloré elle a pas la même coupe de cheveux elle a pas le même maquillage elle a pas les mêmes couleurs c'est euh... et même il y a une scène à la fin où elle où sa mère essaye de la faire tomber avec un fouet et elle tombe des marches et à chaque fois qu'elle tombe d'une marche ça fait changer ses elle, son change style de... elle change de style ouais elle change d'univers ouais et euh... ça c'est des détails mais ça compte énormément parce que tu vois à quel point ils ont travaillé dessus mais euh... enfin ouais c'était c'était très très fort et puis oui euh... même euh... une scène euh... où on va voir une une petite scène d'action euh, de combat, on voit les, les bandes noires qui se, qui ouais. se forment sur... Euh... Et euh, ouais, j'aime bien, ça, ça passe du tout au tout, mais euh, c'est très bien rythmé, comme tu l'as dit. On s'ennuie pas, on peut passer d'une scène euh, très survitaminée à une scène où, euh, où ça va être très attendrissant, mais en même temps, ça va pas te couper du, ah non. du film. Donc euh, ouais, très belle, très belle mise en scène, là-dessus, a rien à dire. Ah ouais, non, non, mais moi ça m'impressionne, et ce qui m'impressionne, c'est la cinéphilie qu'il y a derrière en fait toutes ces petites Alors, idées de mise en scène. Peut-être que tu as remarqué beaucoup plus. Bah, la chose, fameuse mais... scène que tu évoquais avec euh, le, la ruelle, oui. euh, le personnage du mari avec sa clope, c'est mm -hmm. du Wong Kar C'est du cinéma. Alors, moi, je ne connais pas, mais, mais, si mais en gros dis. tu connais pas, mais tu as forcément vu des images de *In the Mood for Love* de Wong Kar Celui-ci j'ai envie de le voir, j'en ai beaucoup entendu parler, je sais qu'il est beaucoup apprécié. Bah, pour moi, il euh... y a du *Mood for Love*, il a *In the Mood for et Love* bah... dans uh, *Everything Everywhere all at Once*, mais tout comme il y a du tigre et dragon dans *Everything Everywhere* at once, il y, y a plein de petites choses, plein de petits détails, plein de petites références, même je pense à, à cette camionnette euh, du Surfus de l'extrême. Ça euh, fait penser à l'Oasis dans, dans Ready Player Exactement, One. Exactement, ouais. mais t'as plein de petites références comme ça. ça. Et en euh... sachant que même l'endroit dans lequel le personnage de Ready Player One euh, allait se réfugier pour justement aller dans l'Oasis, ça, ça rappelle aussi un certain cinéma bide des années 80 et 70 américains mm -hmm. où le futur c'était aussi ça. C'était un peu post-apocalyptique à la Mad Max. C'est une dystopie où euh, tout va mal, oui, absolument. Ouais. Exactement, et du coup c'est ce jeu constant entre références cinématographiques complètement assumées et idées complètement délirantes, comme par exemple, pour moi elle est géniale, cet univers référencé à Ratatouille, qui oui. n'a aucun a... sens mais qui est merveilleux à regarder. Ça fait... Rakakuni. oui c'est tellement drôle ça. Et d'ailleurs, petit clin d'œil, il est quand même allé chercher Randy Newman, qui est le mec qui a composé les chansons de Toy Story pour oui. doubler Rakakuni. Ah, ah ouais Oui alors, ça Donc c'est dire à quel aimer. point les mecs sont quand même allés chercher des trucs qui sortent un petit peu de nulle part. Et puis je pense aussi à, à cet univers extrêmement touchant où les personnages ont des, ont des doigts saucisses. Ou ouais, alors ça c'était... Qui, c qui est bizarre. débile. Mais la beauté de l'univers et la sensibilité avec laquelle il développe cette petite histoire d'amour entre oui. la conseillère des impôts ouais. et Evelyne, c'est... Voilà, j'en ai un peu la chair de poule ouais, mais, là, tu, tu vois, vois en... Encore une fois, euh, quand tout à l'heure on parlait de, de, de liens... Euh indéfectible entre les deux univers, c'est que dans cet univers-là, complètement absurde, où euh, ils sont en train de se manger les tours, il y a une histoire d'amour entre, euh, entre Jimmy Lee Curtis et Michel Yeo, et en fait, dans la réalité que nous, que nous on connaît tout au long du film, il y a quand même un léger rapprochement à la ouais, fin, ça. Euh, qui va rester assez euh, limité, mais euh, il mais y, a, y a des, des dialogues où euh, elles ont des points communs. Et tu te dis que euh, c'est quand même fait très intelligemment parce qu'il y a toujours une connexion et, euh, et du coup ouais euh, ça, ça, le truc où elle joue euh, avec les pieds du piano ça a fait galeries <rire> oui, ça mais, mais ouais je, je, je trouvais ça justement l'originalité de euh, des univers parallèles ouais. où on va pas rester que dans euh, dans un visuel on va aussi euh, on va plus loin ouais on va plus loin et on va plus loin dans l'absurde mais on va on va quand même plus loin moi je sais bah, la scène avec les cailloux j'ai trouvé ça Trop bien parce que mmh. c'est pas quelque chose à laquelle tu vas forcément penser. Ah non, et pourtant ça semble évident. Ouais, tu te dis dans la cohérence de l'univers, c'est évident. C'est évident, puis en plus de ça, euh, bah, la, la scène elle est pas inutile parce que même s'il n'y a pas de dialogue euh, audible, elles ont une conversation qui va quand même faire avancer leur relation. Tout à euh, fait. Pour la fin. Donc, euh... non, franchement. Là, là... En termes de casting. Mmh. Bon là on est sur un très très joli casting, moi je le trouve vraiment excellent et je pense qu'il n'y a rien à redire sur celui-ci. Déjà il faut parler de Michelle Yeoh, ouais. qui est une actrice extraordinaire mais qui ici arrive à être aussi bien d'une grande sensibilité que d'une extrême puissance. Mmh. Et je trouve que le fait d'avoir pris Michelle Yeoh en plus, qui est une actrice très importante pour le cinéma asiatique, ouais. on l'a bien vu, elle a été prise dans Cheng chi euh, oui. elle a quand même une carrière assez hétéroclite qui va dans tous les sens et qui moi je trouve est passionnante à suivre et je trouve qu'ils ont réussi à récupérer cette Michelle la Michelle Guillaume hétéroclite qui est capable de jouer mille et un trucs en même temps ouais bah après c'est aussi le euh, la force du, euh, du film c'est que ton personnage est le même mais en même temps il n'est pas le même Exactement. donc euh, forcément faut que tu passes par des panels d'émotions différents et euh, elle est merveilleuse quoi, enfin, moi c'est une actrice que je connais, mais j'ai pas vu grand chose avec elle, mais je la connaissais, mais pas en rôle principal, et donc euh, je l'avais jamais vue autant, on va dire, et là moi j'avais rien à dire, après moi c'est pas mon, le personnage qui m'a le plus touché, moi, c'est plus euh, le mari qui m'a... Ouais, oui K.O.I. Kwan. Alors, je ne connaissais il pas du tout... Il euh, a une petite carrière, mais c'est surtout une carrière asiatique, c'est pour ouais. ça qu'il n'est bon. pas très connu. Mais honnêtement, c'est un acteur qui est extrêmement doué et qui, ici, délivre une prestation qui, je trouve, est... Euh... De, oui, je pense que je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est l'acteur le plus marquant, en fait, dessus. Bah, film. clairement. C'est lui qui m'a vraiment le plus déchiré le cœur. Il y a une scène en particulier, et euh, il n'a pas parlé, mais c'est juste, tu vois, la décomposition sur son visage quand il passe d'un sentiment un peu de neutralité à de la tristesse pure. Et ça m'a foutu les larmes directes, clairement. Et euh, je sais pas, il y a, il y a tout euh, dans sa manière de parler, sa voix. Euh, je sais pas, moi je le connaissais pas et je, je, franchement je l'ai trouvé encore mieux que tous les autres. Et pourtant le casting est extraordinaire parce qu'ils jouent tous à la perfection, même euh, Jamie Lee Curtis, elle m'a fait tellement rire. Jamie Lee Curtis, elle est, elle, elle, elle, est, était elle est juste folle, elle est juste folle. Et, Et euh, tu ah sens ouais. qu'elle s'éclate en plus là-dedans. Mais tellement, ouais. Et tu sens qu'il y a un vrai renouveau de sa euh... carrière depuis maintenant quelques années, euh, mais vraiment, elle, elle, elle, elle prend un plaisir monumental à nous embarquer dans plein de directions. Euh, ça fait plaisir de la voir dans un rôle différent de, ouais. euh, du rôle de... Euh de Laurie Strode dans, euh, dans Halloween qui, est, ah bah alors, est, qui est iconique, mais... Oui, euh, mais qui commence un petit peu à lui peser sur le crâne, je pense, et qu'elle a hâte un petit peu d'enterrer, à mon avis, bah, hein, très clairement. F... Ouais, sachant qu'ils ont refait quand même une trilogie avec elle. Ouais. Mais bon, euh, voilà. Et ça fait plaisir, du coup, elle, ça, ça dépoussière un peu sa carrière. Hein, et euh, si, si tu la connais bien, moi je la connais bien comme actrice, euh, j'adore, elle était oui, géniale oui. Aussi. On peut citer James Hong qui joue donc le père, enfin le père de Evelyn, oui. Gong Gong, oui. qui est vraiment bon, mais qui lui est un acteur qui a une gueule tellement atypique. Que, voilà, moi je trouve que des moments où il arrive à l'écran, il arrive à imposer quelque chose. Ouais. Et puis bah, justement, il joue bien le, le, le papa euh, autoritaire où tu as un peu peur de lui. Déjà, il, il, a, il a cette figure qui est un peu effrayante et un peu euh, sénile. Et, euh, et ensuite, où il reprend. Euh, euh, un peu le, le contrôle plus de son corps parce qu'on ouais. le voit euh, ben, quand, quand il communique euh, par rapport à, au multivers et tout, euh, où il parle de la situation, là tu vois sa voix qui change, j'ai l'impression qu'il est rajeuni, à la fin il se met à marcher, et tout, <rire> moi je connaissais pas cet acteur, hein, mais euh, pareil, ouais. Euh, Enfin, ouais, vraiment, ils jouent tous euh, très, très bien. Moi, j'avais envie de terminer sur la vraie surprise de film. Moi, c'est Stéphanie Sou, qui joue donc la fille, fille. d'Avelyne. Ouais. Je l'ai trouvée, pareil, excellente, alors qu'elle a un personnage qui a euh, une évolution euh, extrêmement dense. Mm -hmm. et, et la cohérence avec laquelle elle parvient à interpréter cette héroïne, moi, c'est ça qui m'a subjugué, en fait. Ok. Je trouve qu'elle a vraiment réussi à parfaitement la cerner, à, à l'emmener dans différentes directions sans que pour autant on soit complètement perdu. Enfin, moi, moi ça m'a scotché. Vraiment, elle m'a scotché. C'est pas celle qui m'a le plus marqué. Encore une fois, c'est pas l'actrice qui ressort le plus de ce casting, mais vraiment, je trouve que elle a des scènes qui sont vraiment marquantes, où elle est vraiment touchante et en même temps terrifiante et en même temps émouvante. Enfin, elle arrive encore une fois, elle aussi à jouer sur plein de tableaux différents. Et moi, c'est ça qui, ça qui m'impressionne. Ouais, c'est vrai. Après. Ouais, pour être honnête, c'est celle qui, moi, m'a le moins... Euh... Enfin, pas touchée, mais euh, elle jouait très bien. Hein. Mais c'est pas celle qui m'a le plus euh, marqué, quoi, ouais. dans le film. mais euh, effectivement, euh, elle est très, très importante aussi. Ah, hein, bah, bon, oui. Sans elle, le film n'existe pas. Hein, c'est un gros, gros, gros pilier. donc euh... Mais ouais, moi, plus euh, l'acteur, là, c'est... Waymond. s'appelle Oui, ouais, oui, Raymond. J'aime bien. On arrive à la fin de cette vidéo, qu'est-ce que tu retiens du coup de Everything, Everywhere, All at Once Et bah, euh, un film euh, très original, percutant, touchant, euh, que je reverrai avec plaisir. Et comme je te disais avant qu'on fasse la vidéo, je n'ai pas vu beaucoup de films cette année par rapport aux autres années, mais clairement, c'est un de ceux que je vais retenir euh, le plus, parce que c'était vraiment une bonne bonne surprise. Ouais. Une claque. Oui. J'ai pas envie de dire grand chose de plus, c'est juste, si vous ne vous attendez à rien, vous allez être complètement renversé, si vous savez ce que vous allez voir, vous allez être surpris, mm. si vous êtes convaincu d'avance, vous le serez encore plus à la sortie de la salle, c'est ça en fait qui fait que ça marche. Ouais. On est sur une vraie proposition de cinéma, qui est tenue du bah là, début ouais. à la fin, On peut pas le nier, hein. qui est fun, qui est drôle, qui est touchante, qui est bourrée d'action, qui est bourrée de tension, c'est un film qui oscille entre les genres avec une telle aisance que moi ça m'impressionne. C'est aussi pour ça que euh, c'est compliqué de ne pas s'y retrouver euh, dans, un, dans un élément. quoi. Il y a tellement de choses qu'on est obligatoirement touché ou euh, séduit par quelque chose. Parce qu'on passe ple par plein de genres et euh, donc du coup je, je pense qu'il y a au moins un truc qui va te plaire si tu regardes le film. Même si tu sais pas de quoi ça parle quand tu vas le voir, tu vas forcément être touché par quelque chose. Bah, je pense en tout cas. Ah oui, complètement. Moi ça m'a rappelé, pour finir sur la métaphore, ça m'a rappelé un plat, tu vois, que j'avais bouffé une fois. Je me suis dit, y a rien qui va. On a voulu me servir de l'huître avec de l'artichaut et du foie gras. C'est vrai, c'est une vraie histoire. C'est une vraie histoire. Mais et j'ai bouffé ça. Envie, hein. Et j'ai bien aimé. Ah bah voilà. Et eh bah écoute. Voilà. Everything cette, Everywhere All At petite, Once euh... des Daniels, c'est comme manger une huître, un artichaut et du foie gras en même temps. C'est bizarre mais ça passe. Oh <rire> c'est trop bien fini ta vidéo. dit enfin, ça. <rire> merci mon cher Kevin. Bah de rien merci à toi. Je pense qu'on va se revoir vite. Ah bah tu vas me dire pourquoi. Très vite. Et je te dirai pourquoi. <rire> et bon. d'ici là on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est oui. bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films bien évidemment. A plus. Et je ne regarderai plus jamais les donuts de la même manière. Si C'était un bagel. Ah oui c'est vrai c'est un bagel c'est pas un donut. C'est pas un donut. Le donut. trou du bagel. Oui. C'est très bizarre comme. J'ai pas compris la métaphore, hein. je n'ai toujours pas. Hein. Non, moi non plus. Peut-être qu'elle était un peu sexuelle.